Rika, Rika l'abascoute. Shiki de gouré l'abasshiki Baba. Riki de basshiki de kiki de basshiki Baba. Ya l'abascoute. Shiki de gonta. Orikaba shiki de gouré l'abasshiki de kintala basiva. Riki de boch. Riki bara l'abascoute. Shiki de gouré l'abasshiki de gamba. Riki de basshiki de gouré l'abasshiki Baba. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Seigneur mon Dieu, je suis heureux ce soir de me retrouver encore à tes pieds à tes pieds pour conduire tes enfants dans l'adoration. Seigneur éternel, merci, parce que je sais que tu nous attends. Saint-Esprit, merci. Je prie ce soir que tu me visites, que tu me visites, que tu parles à chaque personne qui se connecte, que tu touches le cœur de quelqu'un, que tu parles à quelqu'un. Oh éternel, mon Dieu, je prie ce soir que tu nous parles, que tu t'adresses à nous, Seigneur mon Dieu, que tu... Oh Seigneur, que tu calmes le cœur de quelqu'un, que tu répondes à une personne ce soir. Saint-Esprit, visite-nous. Toi qui es sur le trône, visite-nous ce soir. Toi qui es sur le trône, visite-nous ce soir. Nous sommes devant ta face. Visite-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle à mon âme ce soir, parle à l'âme de tes enfants connectés. Dis-leur quelque chose, Seigneur mon Dieu, dis-leur quelque chose, dis quelque chose à chaque personne qui va se connecter. Seigneur, ce soir, nous voulons ta visite. Seigneur, ce soir, nous voulons une réponse à toutes nos préoccupations. Seigneur, mon Dieu, ce soir, dis-nous quelque chose avec, et que la conviction remplisse notre cœur par rapport à cela. Seigneur, parle à mon âme ce soir. Parle à mon âme ce soir. Parle à l'âme de tes enfants, ô oh Père. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus ce soir, Seigneur. Nous sommes là pour l'adorer. Pour t'adorer Seigneur, et ta parole nous dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est pourquoi Seigneur, je crois que nous sommes pas venus ici en vain. Nous sommes venus à tes pieds, et Seigneur mon Dieu, je sais que tu nous attendais déjà. Gloire à ton nom, ô roi de gloire. Gloire à ton nom, éternel mon Dieu. Gloire à ton nom, lion de la tribu de Judas. Gloire à ton nom, étoile brillante du matin. Gloire à ton nom, Elohim. Gloire à ton nom, Elishama. Alléluia, merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous merci éternel mon Dieu, parle-nous ce soir Seigneur visite-nous je t'en supplie, je t'en supplie nous sommes à tes pieds, nous sommes là devant ta face aujourd'hui Père oh visite-nous Père éternel Alléluia, gloire à ton nom Père nous venons dans ta maison et nous nous assemblons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 pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, Alléluia, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi nous te contemplons pour t'adorer, nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. pour de te louer, Seigneur. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer. Tu Et tu nous rétablis pour t'adorer. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, Oh Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu justice et tu nous as franchi pour t'adorer jésus pour t'adorer te louer seigneur seigneur c'est vrai tu nous donnes ta justice et tu nous as franchi tout cela seigneur c'est pour que nous puissions t'adorer tu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 et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Seigneur, tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer. Père éternel, d'autres ne sortent pas des maladies, mais nous tu nous rétablis, Père. C'est pour que nous puissions t'adorer. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer. Tu Et tu nous rétablis pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, Alléluia, te louer, Seigneur. Tu guéris nos maladies, Seigneur, tu guéris des adorateurs et des adoratrices ce soir. Tu guéris, ma sœur Angelina.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 Tu guéris la maladie et tu nous rétablis. Pour t'adorer, Jésus. Pour t'adorer, Alléluia. Te louer, Seigneur. Nous glorifions. Ton nom. Seigneur, nous sommes assemblés ce soir Devant ton trône pour glorifier ton nom Nous glorifions ton nom Nous glorifions ton nom Nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous sommes assemblés devant toi ce soir nous sommes assemblés dans ta maison ce soir pour t'adorer. Seigneur, regarde tes adorateurs, regarde tes adoratrices qui se sont assemblés là maintenant, sur cette plateforme que toi-même tu as établie. Sur cet hôtel, Seigneur mon Dieu, que tu nous as demandé de te construire. Sur cet hôtel d'adoration, Seigneur, tes enfants sont là ce soir pour t'adorer. Nous glorifions ton nom Oh Seigneur, que ton nom est grand. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Seigneur, comment ne pas te glorifier Seigneur, comment ne pas te glorifier lorsque nous sommes en vie Lorsque c'est toi qui nous donnes ta force Comment ne pas te magnifier Comment ne pas te glorifier nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Mère. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Seigneur, tu es assis sur ton trône. Et tu nous regardes nous approcher de toi. Accepte notre adoration ce soir. Reçois notre adoration ce soir. Ô roi de gloire, toi qui es éternel, toi qui es éternellement grand, toi qui es éternellement sur ton trône, reçois notre adoration. Nous marchons vers toi ce soir. Nous nous avançons vers toi, Père. Et nous nous prosternons devant toi, Père. Accepte notre adoration ce soir. Dieu Tout-Puissant, éternel notre Dieu, Elohim, notre papa accepte notre adoration Accepte notre adoration Visite-nous Saint-Esprit parle-nous ce soir de la part du papa Yahweh Gloire à ton nom ô oh, roi de gloire Alléluia Bénissons le Seigneur Peuple de la terre Adorons-le Dans toute sa grandeur Bénissons le Seigneur Chez adoratrice Adorons-le dans toute sa grandeur. Bénissons le Seigneur, ses adorateurs. Adorons-le dans toute sa grandeur. Réjouissons-nous, célébrons-le. Chantons son nom, rendons gloire et honneur à notre Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant. À notre Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant. Bénissons le Seigneur. Chez adorateurs. Adorons Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant. Bénissons le Seigneur. Chez adoratrices. Adorons Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant. Réjouissons-nous, célébrons-le, chantons son nom, rendons gloire et honneur à notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimé, est-ce que tu es devant le trône de Papa Yahweh ce soir Est-ce que ce soir tu es là pour le célébrer Est-ce que ce soir tu es là pour l'adorer Est-ce que ce soir tu es là pour bénir ton Dieu Bénissons le Seigneur, enfant de Dieu. Adorons Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Réjouissons-nous, célébrons-le, chantons son nom. Rendons gloire et honneur à notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Il est sur son trône et là où nous sommes en ce moment sur cette plateforme, il a ses pieds qui sont posés là. Il est là juste au milieu de nous. Le roi de gloire est là.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 Adorons Dieu, célébrons-le, chantons son nom, rendons gloire et honneur à notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, à notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Tes enfants sont là ce soir pour te louer, pour t'adorer. Nous sommes prosternés à tes pieds. Seigneur, nous sommes en attitude de contemplation devant toi. Le Dieu si grand, le Dieu élevé, le Dieu trois fois saint, Alléluia. Et nos cœurs, Seigneur, ce soir te disent, Oh Seigneur, sois loué. Loué Yahweh. Loué Yahweh, Dieu. Loué Yahweh. Au plus haut des cieux. Seigneur, ce soir, notre âme est là pour te louer. Notre, tout notre être est là pour te louer. Loué Yahweh, enfant de Dieu. Loué mon papa. Loué Yahweh, au plus haut des cieux. Papa, ce soir, Loué Yahweh, adoratrice. Oh, loué Yahweh Dieu! Loué Yahweh au plus haut des cieux! Oh, bien aimé, est-ce si que tu sens la présence du Seigneur pendant que tu t'approches de lui? Est-ce que tu vois sa lumière pendant que tu t'approches de lui? Bien aimé, est-ce que tu sens son onction là maintenant, là où tu t'approches de lui? Loué Yahweh! Dieu. Oh, louez mon papa, l'éternel Dieu. Louez Yahweh au plus haut des cieux. Il est notre Dieu. Il n'y a personne qui soit comparable à lui. Il est le vrai Dieu. Il est le seul Dieu. Il n'a point de comparable. Alléluia. Et il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Bien aimé ce soir, tiens-toi dans le recueillement et adore ton papa d'un cœur sincère. Il n'y a personne qui soit comme Yahweh. Il n'y a personne qui soit comme Jéhovah. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps cherché. Oh Seigneur, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rang.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 Oh Seigneur, il n'y a personne comme toi. Personne ne peut se comparer à toi. Tu es notre Dieu. Alléluia. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, nous sommes honorés, nous sommes privilégiés d'être dans ta présence, devant ton trône. Là maintenant, nous sommes prosternés devant toi. Et nous te disons, Père, accepte notre adoration. Reçois notre adoration. Et visite-nous ce soir, pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Shalom, shalom, adorateur et adoratrice, shalom, Alléluia. bienvenue devant papa, bienvenue devant papa, bien aimé ce soir, mets-toi dans une disposition où Dieu va te parler, où Dieu va te visiter, mets-toi dans une disposition en te disant Seigneur ce soir c'est notre soirée, Yahweh ce soir c'est notre soirée, toi et moi, Saint-Esprit ce soir c'est notre soirée. Toi et moi. Oh Père, visite-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Dis-moi, Seigneur, quelque chose. Oriente-moi ce soir. Oh, remplis-moi de ta conviction. Mets à moi quelque chose, Seigneur. Dis-moi, Seigneur, où, vers où aller. Oriente-moi, Seigneur, visite-moi ce soir. C'est notre soirée. Dis à ton papa ce soir. C'est notre soirée, papa. C'est toi que mon âme cherche Oh Jésus, j'ai besoin de toi Viens me combler de ta grâce Car tu es le Dieu tout-puissant Seigneur, c'est toi que mon âme cherche Oh Yahweh, j'ai besoin de toi Viens me remplir de ton esprit Car tu es le Dieu tout-puissant Seigneur, c'est toi que mon âme cherche ce soir C'est toi que mon âme veut rencontrer ce soir C'est toi que je veux rencontrer ce soir C'est toi que mon âme cherche Oh Yahweh, j'ai besoin de toi Viens me remplir de ton onction, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, quel que soit l'endroit où tes enfants se trouvent ce soir, Seigneur, je m'accroche à tes pieds, je m'accroche au pan de ta robe, et je prie que tu visites chaque personne qui se connecte, et chaque personne qui se connectera. Viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, mon Tout-Puissant, le Dieu de miracles. Tu es Seigneur, mon Papa, qu'après de toi, j'ai trouvé le salut. Gloire à toi Seigneur pour ta présence dans notre vie. Alléluia, bien-aimé, dis avec moi au oh Seigneur que ton âme soupire après lui ce soir que ton esprit le cherche ce soir parce que c'est votre soirée parce que c'est notre soirée avec lui c'est notre soirée avec notre papa mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche est-ce que tu peux dire ça à ton papa ce soir mon âme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 Bien aimé, est-ce que tu peux dire avec moi à ton papa ce soir Tu es mon bouclier, ma force Le roc sur qui j'ai fondé ma vie Est-ce que tu peux le lui dire avec conviction ce soir Tu es mon bouclier, ma force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 Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Seigneur, à qui rions-nous Seigneur, à qui nous adresserons-nous Seigneur, vers qui nous allons nous tourner Nous sommes devant toi, ce soir, Père, par nous. Visite-nous, Père, remplis-nous de ton esprit. Tu es mon bouclier, Yahweh. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie, toi seul, est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Seigneur, je suis à toi ce soir. Je m'abandonne à toi ce soir. Bien-aimé, parle à ton papa. Parle à ton papa. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur, il a réservé ta part. « Ouvre-lui ton cœur, ce soir, c'est votre soirée. »« Oh, papa, ce soir, c'est notre soirée. »« Seigneur, parle-moi. »« Je veux rester dans tes bras ce soir. »« Je veux rester accroché à toi ce soir. »« Parle-moi, paix. »« Visite-moi ce soir. »« Remplis ma vie. »« Remplis mon cœur. »« Remplis mon esprit. inonde « Inondes-moi ce soir de ta présence. » Inonde-moi ce soir. Oh Seigneur, inonde-moi de ta présence ce soir. Parle-moi ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, oriente-moi. Seigneur mon Dieu, remplis mon âme. Oh Seigneur mon Dieu, je ne veux parler qu'à toi ce soir. Je veux vider mon esprit de tout, Père. Prends toute la place. Viens t'installer. Viens prendre la place du roi dans mon âme. Viens prendre la place du roi Seigneur dans mon cœur. Viens prendre la place du roi ce soir dans ma vie Oh Seigneur, viens prendre la place du roi sur cette plateforme Oh Dieu Tout-Puissant, je veux me blottir dans tes bras C'est notre soirée Murmure à mon oreille Parle-moi Seigneur Oh Seigneur mon Dieu, parle-moi Remplis-moi de ta présence Remplis-moi de ta présence Remplis-moi de ta présence Merci Seigneur Et je sais que tu vas le faire Je sais. Oh Seigneur, je sais que tu vas parler à quelqu'un ce soir Je sais que tu vas me parler ce soir Alléluia, bien aimé, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 1, du verset 46 au verset 54. C'est le cantique de Marie, mais bien aimé, tu vas le lire en te l'appropriant. Tu vas lire en te l'appropriant. Là où il met Israël, mets ton nom à la place. Bien aimé, ce soir, c'est ta soirée. Là où il met Abraham... Mets ton nom. Bien-aimé, ce soir, c'est ta soirée. Luc chapitre 1, verset 46 à 54. Verset 46 à 54. Luc 1, 46, 54. Alors, je lis la parole de Dieu. Et Marie dit, et donc je me dis, et Georgette dit, bien-aimé, mets ton nom à la place. Et Georgette dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon âme Exalte le Seigneur Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur Amen Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante Alléluia Bien aimé, est-ce qu'on peut reprendre? Mon âme, et Georgette dit Mon âme exalte le Seigneur Mettons-nous à la place Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Alléluia Seigneur, je possède cela au nom de Jésus. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux posséder cela le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alléluia! Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Georgette, sa servante, sa chouchou. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un peut dire Amen.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 de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureuse et dire au monde entier combien je suis heureuse. Bien-aimé, je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines, j'ai dit l'éternel est en train de me faire vivre ce que... Ce qu'il a appelé la chouchou de l'éternel, c'est-à-dire le nom là. Le nom que j'ai que dit que l'éternel, je suis la chouchou de l'éternel. L'éternel est en train de faire en sorte que je vive avec lui C'est qu'on appelle la chouchou de l'éternel. Chaque fois que je suis face à un défi, Dieu, il fait un miracle. Il fait quelque chose d'extraordinaire au-delà de mon entendement. Je suis en train de me, compte, de me rendre compte que jour après jour, Papa Yahweh prend soin de moi. Bien aimé, tu dois dire merci à l'éternel pour cela, pour quelque chose. Moi, je lui dis merci parce que Dieu prend soin de moi à chaque instant. Il prend soin de moi jour après jour. Jour après jour. Et je me dis que c'est l'ombre des choses à venir. Je suis la chouchou de l'éternel. Que ne puis-je, oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux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 le chemin du salut Et me dit, c'est ici Le chemin du salut Gloire à Jésus Gloire à l'éternel Alléluia Bien-aimé, je dois me rendre en mission Dans, on va dire, dans quelques heures Hors du pays Et, euh, compte tenu des procédures au niveau de notre institution C'était difficile C'était euh, difficile de enfin, qu'on puisse débloquer les frais de mission parce que on est en début d'année le temps que les procédures se mettent met en place et comme c'est plusieurs pays qui doivent se retrouver euh, nous devons partir je suis avec euh, quelques collègues et on nous a dit vous êtes obligé de préfinancer votre mission parce que bon, on, vous, on vous paiera au retour je dis ah Seigneur comment je vais faire je dis Seigneur bon quelque chose va certainement se passer et J'étais là, je dois partir, je vous assure, je dois partir dans quelques heures. Et puis ce matin, je suis là, il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu à travailler depuis, mais je, je n'est pas quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de, de causer comme ça ou de... Non, non, non, pas du tout. Donc je ne pourrais même pas y penser à cette personne. Alors ce matin, cette personne m'appelle pour dire, euh, Georgette, je suis à Bijan. Je suis à Bijan depuis seulement deux ou trois jours, mais je dois repartir mardi. Mais je tiens vraiment à te voir. Je dis ah, ok, d'accord, mais je suis là. La personne me dit, envoie-moi ta position par, euh, comment dire, Google, Google Maps, envoie-moi ta position. Donc je le fais tout de suite. Et puis quelques minutes après, quelques, oui, peut-être au moins d'une heure, la personne arrive chez moi personne arrive chez moi, « Ah, vraiment, je tenais à venir te saluer, je voulais venir te saluer, tu as fait tellement de choses pour moi, j'ai vu comment tu as vraiment, tu as pris des choses qui me concernaient en main et tout ça, et puis je suis là, je sais que tu as traversé une épreuve, et puis je n'étais pas là, mais vraiment, j'étais bousculé après quand je suis venu, donc je suis venu te donner, vraiment te faire un geste, ma petite contribution. Ah, bien aimé C'est des petites contributions, là. Ce que je, je voulais, comme frais pour partie, Dieu m'envoie le double j'ai dit « Seigneur, vraiment, je suis ta chouchou. » Et j'étais tellement émerveillée, je dis « Ah, je m'attendais à tout sauf à ça. » Et ce matin, je suis pourtant passé ce matin à, à une de à, à mon agence bancaire. Je dis « Il y a un virement que j'attends. Est-ce que le virement est arrivé ?» Ils ont regardé « Non, c'est pas encore arrivé. Je suis ressortie. » Mais je suis ressortie, j'avais la paix. Et dès que je suis arrivé chez moi, j'ai reçu ce coup de fil. J'ai dit « Je suis la chouchou de l'éternel. » Je confirme que je suis la chouchou de l'éternel. Heureuse quand je t'écoute et que cette parole qui dit lumière reçoit et la lumière refuse s'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console.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 Eh, du Dieu trois fois saint. Dieu te bénisse, Corinne. Parce que je me souviens que nous en avons parlé il y a deux jours à peu près. Et puis je te disais, ah, vraiment, cette mission avait être bizarre. Surtout que c'est hors du pays. Et c'est une mission comme ça. Et puis les frais des missions sont au retour qu'on va me payer. Vraiment, je fais quoi même? Ça, la mission la bizarre. Et puis, Corinne, tu te souviens, tu m'as dit, oh, c'est les missions bizarres comme ça, là, même que Dieu même, il arrange, il habille. Alléluia. Dieu te bénisse ma fille Corinne. Heureuse, toujours heureuse, j'ai le Dieu fort pour Père, pour Frère Jésus-Christ, pour guide l'Esprit Saint. Que peut motter l'enfer, que peut donner la terre à qui jouit du ciel. Et du Dieu trois fois saint, à qui jouit du ciel. Et du Dieu trois fois saint. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu de qui je parle, il s'est donné lui-même en sacrifice pour toi et moi. Il a fait ça. Et dans le livre de Jean 10 au verset 18, il dit, parlant de sa vie, il dit, personne ne me lotte mais je la donne de moi-même. » Jean 10, verset 18. « Personne ne me lotte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. » Alléluia. Bien, aimé, le pouvoir que Dieu te donne et qui te demande d'exercer, c'est un ordre qu'il te donne. Et l'Éternel, Jésus dit, « Ma vie, là, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de me loter. » Je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Merci Seigneur pour ce pouvoir. Pour ce pouvoir dont tu me fais bénéficier. Pour ce pouvoir dont tu me fais bénéficier. Alléluia. Gloire à toi éternel. Béni soit ton nom. Jésus règne. Il règne. Il règne. Il règne. Jésus règne. Alléluia. Bien aimé. Confirme avec moi que ton roi règne. Jésus règne, il règne, il règne, il règne. Jésus règne, il règne, mon roi règne, il règne. Oh, mon papa règne, il règne, je dis règne, il règne, il règne. Jésus règne, il règne, mon roi règne, il règne. Il règne. Alléluia. Je n'ai pas peur des tes épreuves. Car Jésus règne. Il règne. Il règne. Jésus règne. Il règne. Mon papa règne. Il règne. Il règne. Oh Seigneur, tu règnes. Tu règnes sur ma vie. Tu règnes sur la terre. Tu règnes dans les cieux. Oh Seigneur, personne ne peut se comparer à toi. Mon roi règne. Il règne, il règne, il règne, il règne Jésus tu règnes, que ton nom soit élevé Que ton nom soit béni, louange à toi Seigneur Merci Papa Yahweh Mon âme veut te bénir, mon âme veut te lever ce soir Mon âme, béni l'éternel Mon âme, béni l'éternel Éternellement Dieu, tu es le Dieu infini, immense, grand. Éternellement Dieu, tu es le Dieu infini, immense, grand. Mon âme, béni l'éternel Mon âme, bénit l'éternel Éternel, mon Dieu Tu es le Dieu infiniment bon Éternellement Dieu, tu es le Dieu infiniment grand. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh Seigneur, dans ma maison, cette semaine, oh Dieu, tu t'es manifesté. J'avais hébergé quelqu'un qui venait des États-Unis, un Américain blanc. <rire> Il est venu avec mon bel-oncle Gessabi. Et au moment où il devait retourner le samedi, ce monsieur a été déclaré positif au test de COVID. Et mon oncle, lui, il est parti. Et le monsieur, il a dû rester. Mais on s'est dit, c'est une erreur parce que avec le, le le résultat du test, le numéro qui s'affichait sur le résultat n'était pas son numéro. Donc on a dit, bon, c'est une erreur. Et il est revenu à la maison. Il est revenu à la maison... Et nous avons pris, modifier son billet pour le mercredi. Donc je suis allé négocier à l'Institut Pasteur qu'on le prenne pour faire son test. Euh, parce qu'il devait partir le soir. On part très tôt le matin faire le test. Vers 16h on va, euh, on essaie en ligne d'avoir le résultat, on ne comprend pas le message qui s'affiche. On va, le monsieur a encore déclaré positif. Ah Seigneur, comment faire Bon là je lui ai dit, bon là vraiment je suis obligé de te déposer à l'hôtel. Et, donc, euh, et puis euh, donc je lui faisais apporter porter le repas et, et tout ça et j'essayais de, de, de le prendre en même et à distance je lui ai dit que moi aussi je peux pas prendre trop de risques comme ça pour dans ma maison il y a les enfants, il y a tout, toutes les personnes qui habitent chez moi, je ne peux pas et puis bon voilà, je suis allé finalement, j'ai demandé à tout le monde d'aller faire le test hier tout le monde est allé faire le test à la maison chez moi, tout le monde est déclaré négatif, gloire à l'éternel oh mon Dieu règne mon âme bénit l'éternel. Mon âme bénit l'éternel. Seigneur, tu fais tellement pour moi. Comment ne pas te bénir? Éternel, mon Dieu, tu es le Dieu infiniment grand. Et Éternellement Dieu, tu es le Dieu, infiniment bon. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom, excellente est ta force, Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oh Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom, Yahweh. Excellent est ta force, papa. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Seigneur, je t'aime. Tu es excellent, Père. Dieu, tu es bon. Dieu. Tu es bon Dieu Tu es merveilleux Seigneur Tu es excellent Oh Seigneur Je reconnais que tu es Dieu Je veux proclamer ton nom partout Seigneur je veux dire à l'univers Que tu es mon Dieu, que tu es mon Papa Que tu m'aimes, que tu es puissant Que tu es majesté Qui peut dire que tu n'es pas Seigneur Qui je peux encore dire que tu n'es pas Seigneur Jésus mon Ré -e. Devant toi tout genou fléchira au roi vêtu de gloire Tu es vêtu de gloire Oh Seigneur, tu as su sur ton trône ce soir et tu nous entends et tu acceptes notre adoration Qui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 qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur Devant toi tout genou fléchira,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 Toujours prêt à me sauver, à me bénir, Yahweh. Il n'y a que toi seul, oh Jésus-Christ. Alléluia, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Mon âme veut glorifier ton nom, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Mon âme veut te glorifier parce que tu es Dieu. Alléluia. Osana. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Bien aimé, chante Hosanna à ton Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Seigneur. Tes enfants sont rassemblés devant ton trône ce soir. Tes enfants sont prosternés devant toi ce soir. Écris Hosanna, Hosanna à la gloire de ton nom. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna Hosanna au plus haut des cieux Oh Seigneur Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux Hosanna Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oh Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur, ce soir, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna à la gloire de ton nom. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, ce soir, d'un cœur reconnaissant, j'ai crié Hosanna. Je crie Hosanna, je crie Alléluia, à la gloire de ton nom Père. Oh Père, je te suis reconnaissante pour ma vie. Je te suis reconnaissante Seigneur mon Dieu, pour tes merveilles, et pour tous les trésors que tu as déposés au fond de mon cœur sans faire de bruit. Merci Seigneur, louange à toi, béni soit ton Saint Nom. Tu es Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu. Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu, Dieu. Dieu, Dieu. Tu es Dieu. Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu, Dieu.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 Nous élevons nos cœurs Nous élevons nos cœurs vers toi Nous élevons nos âmes vers toi Nous élevons nos âmes vers toi Oh Seigneur, merci pour ta présence Nous élevons nos âmes nous élevons nos âmes, Nous élevons nos âmes vers toi, Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies, Nous élevons nos vies nous élevons nos vies, vers toi, car tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu, tu es Dieu, car tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, Dieu. Dieu. Dieu, Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, Alléluia, tu es le roi de gloire, le Dieu de nos vies, nous sommes dans la joie, gloire à toi Seigneur, tu es le roi de gloire, le Dieu de nos vies, nous sommes dans la joie. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Bien aimé, la parole de Dieu dit dans le livre 3 Jean, la troisième épite de Jean, chapitre 1 au verset 2. Troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. La parole de Dieu dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia. Bien-aimé, c'est écrit, « Comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia, adorateur et adoratrice. Quel est l'état de ton âme actuellement Qu que le, Quel est l'état de ton âme Parce que c'est selon l'état de ton âme que tu prospères à tous égards. Et à tous égards, Dieu n'a pas dit tu prospères d'un côté et puis l'autre côté. Non, non. À tous égards, c'est spirituellement, c'est matériellement, c'est financièrement, c'est socialement. Bien aimé, à tous égards. Et sois en bonne santé. Merci Seigneur. Parce que cette année, je proclame que je suis en bonne santé. Je proclame que ma famille est en bonne santé. Je proclame, Seigneur mon Dieu, que sur cette plateforme tes enfants soient en bonne santé. Merci Seigneur. Cette année, Seigneur mon Dieu, mon âme, dit je veux passer à une autre dimension c'est l'état de mon âme mon âme dit Seigneur je veux prospérer je veux aller avec toi à une autre dimension je veux monter avec toi à une autre dimension Père, oh Seigneur spirituellement je veux monter à une autre dimension avec toi Seigneur mon Dieu je veux être à une dimension supérieure avec toi et en même temps Seigneur mon Dieu, socialement Seigneur mon Dieu, je veux être positionné au-delà, Seigneur. Je veux aller à une autre dimension, à une dimension plus élevée. C'est cela l'état de mon âme, Père. Oh Dieu Tout-Puissant. Et Père éternel, je prie, Père, que tu me fasses prospérer comme prospère l'état de mon âme. Parce que mon âme, Seigneur mon Dieu, dit, ce n'est plus ma place là où je suis. Mon âme dit non. Mon âme ne se sent plus à l'aise dans la stagnation. Mon âme ne se sent plus à l'aise dans les petites choses, dans les petits jobs, dans les petits postes. Non, mon âme ne se sent plus à l'aise là mon âme dit je veux passer à une dimension supérieure l'heure est venue pour moi de m'envoler vers les sommets père éternel c'est cela l'état de mon âme oh dieu tout puissant oh dieu tout puissant je prie père éternel que comme prospère l'état de mon âme tu me fasses prospérer à tous égards et que tu me donnes la santé bien aimé si tu n'as pas de vision dieu ne peut pas te faire avancer quel est l'état de ton âme qu'est ce que ton âme veut pour 2022 moi l'état de mon âme aujourd'hui c'est que non seigneur là là je me sens à l'étroit on ne peut pas mettre un aigle dans une cage de pigeon. Non, Seigneur, mon Dieu, l'aigle en moi réclame de l'espace. L'aigle en moi veut monter sur les la hauteurs L'aigle en moi veut aller sur mes lieux élevés. Seigneur, l'aigle en moi veut monter une dimension supérieure. Bien aimé, quel est l'état de ton âme Qu'est-ce que ton âme veut Comment prospère l'état de ton âme Aujourd'hui, Seigneur, je peux prier pour dire « Oh Dieu Tout-Puissant, fais-moi prospérer comme prospère l'état de mon âme. » Oh Dieu, merci pour cette vision que tu me donnes. Merci pour cette vision, Père. Parce que c'est quand tu donnes la vision quand la vision est là, c'est là, là que vient la provision. Seigneur, je ne sais pas comment je vais monter au sommet. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais je sais une chose, je sais qui, qui va le faire pour moi. Je sais que tu es Dieu et que tu vas me faire prospérer, comme prospère l'état de mon âme. Et que tu vas me donner la santé. Parce que ta parole dit sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je ne sais pas où se trouve ton âme. Je ne sais pas comment prospère l'état de ton âme. Mais je souhaite au bien-aimé, bien, -aimé, bien -aimé, au nom de Jésus-Christ, que tu prospère à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de, de ton âme. Alléluia, gloire à toi Jésus, béni soit ton Saint nom pour tes adorateurs et pour tes adoratrices. Louange à toi, ô Seigneur éternel, bien aimé. Dans le psaume 68, verset 29, la parole de Dieu dit <rire> ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je ne sais pas comment prospère l'état de ton âme, bien aimé. Je te souhaite la santé. Je te souhaite de prospérer à tous égards. Et je te souhaite, bien-aimé, de respecter cette parole de l'Éternel. C'est un ordre. L'Éternel dit, dans le psaume 68, verset 29, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, au oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Alléluia, c'est pourquoi mon âme dit « Je suis un aigle. » Mon âme dit « Mon âme dit, moi la chouchou de l'Éternel, moi, Georgette Zembley, je suis un aigle. » Alléluia. Parce que mon Dieu ordonne que je sois puissante. Mon Dieu ordonne que je sois puissante. Alléluia. Et je suis puissante. Et en 2022, je suis puissante. Quelles que soient les circonstances, je suis puissante. Quel que soit ce qui va arriver, je suis puissante. Et je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Je prospère à tous égards et je suis en bonne santé. Bien aimé pour 2022, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia, et je te souhaite que tu sois en bonne santé Gloire à Jésus Merci éternel mon Dieu, bien aimé Sors des petites choses Sors des petits niveaux Dieu veut que tu sois puissant Ton Dieu ordonne que tu sois puissante Ton Dieu ordonne que tu sois puissant C'est pas moi qui ai dit, c'est le psaume 68 verset 29 Ton Dieu ordonne que tu sois puissante Alléluia Éternel mon Dieu, fermé Ce que tu as fait pour nous Affermez ce que tu as fait pour moi Gloire à ton nom Jésus Louange à toi, ô oh roi de gloire. Béni soit ton saint nom. Béni sois-tu, ô oh Dieu de gloire. Merci Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi. Et nous te contemplons pour t'adorer.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 Bien-aimé, nous allons terminer en proclamant le, le, le, la, le, le passage d'Esaïe 62. Nous allons prendre l'Esaïe 62 et bien-aimé, tu vas remplacer ton nom partout où se trouve Sion, partout où se trouve Jérusalem, tu vas remplacer par ton propre nom. Alléluia, Alléluia, le psaume 62. Je lis la parole de Dieu et je proclame cela sur ma vie. Je proclame au nom puissant de Jésus, pour l'amour de Georgette, ainsi par l'Éternel. Pour l'amour de Georgette, je ne m'étais point. Pour l'amour de Georgette, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Je dis amen à cette parole, Seigneur. Je dis amen à ce... Oh Jésus. Je dis amen à cette parole. Alors les nations verront mon salut et tous les rois ma gloire et l'homme m'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'éternel déterminera. Alléluia. Je proclame que les nations verront mon salut et tous les rois ma gloire. Et l'on m'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'éternel déterminera. Je serai une couronne éclatante dans la main de l'éternel. Un turban royal dans la main de mon Dieu. Je le proclame au nom de Jésus. Amen. On ne me nommera plus délaissé. On ne me nommera, on ne, on ne nommera plus ma terre désolation. Au nom de Jésus, je proclame qu'on ne me nommera plus délaissé. On ne nommera plus ma terre désolation. Mais on m'appellera mon plaisir, le plaisir de l'éternel en moi. On m'appellera le plaisir de l'éternel en moi. Et on appellera ma terre épouse Car l'éternel met son plaisir en moi Au nom de Jésus Et ma terre aura un époux Au nom de Jésus Bien aimé, si tu peux proclamer sur ta vie Comme un jeune homme s'unit à une vierge Ainsi mes fils s'uniront à l'éternel et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi je ferai la joie de mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Sur mes murs, moi, Georgette, l'Éternel a placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Ceux qui me rappellent au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Alléluia, gloire à Jésus Alléluia Et ceux qui sont sur les murs, les gardes que Dieu a placés pour moi, je vous ordonne au nom de Jésus, je proclame, ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Georgette et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Alléluia Il ne donnera plus mon blé pour nourriture à mes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus mon vin, je le proclame au nom de Jésus. Les fils de l'étranger ne boiront plus mon vin produit de mes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé, moi je mangerai et je louerai l'éternel. Et je récolterai le vin, je le boirai dans les parvis du sanctuaire de l'éternel. Je franchis les portes. Alléluia Préparez un chemin pour Georgette Frayez frayer la route, ôtez les pierres Élevez une bannière vers les peuples Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre Dites à la chouchou de l'Éternel, « Bien-aimé, mets ton nom à la place !» Dites à la fille de Sion, « Mets ton nom à la place !» Dites à Georgette, « La chouchou de l'Éternel !» Voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Alléluia. On nous appellera à plateforme, on nous appellera peuple saint, racheté de l'éternel. Alléluia. Et moi, Georgette, on m'appellera recherché, non délaissé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au nom de jésus Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Bien-aimé, cette proclamation, tu la possèdes maintenant. C'est ta part pour 2022, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de nos vies. Nous élevons nos mains vers toi, nous glorifions ton nom et nous crions Hosanna. Gloire à toi Jésus, merci Seigneur. Amen pour ce moment, amen.